Et bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, ok. Au niveau des commentaires, alors je voulais passer. Voilà. Bonsoir, bonsoir, je passe en.. Bonsoir et bienvenue à cette masterclass. Alors. On va commencer tranquillement. J'ai eu un bug là de début de, de... de masterclass. C'est toujours comme ça, c'est toujours quand il nous faut un super... Que l'outil informatique nous plante, c'est hyper énervant. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez super bien. Alors, je, je règle les derniers les derniers plans si je puis dire, parce qu'en fait ça fait 10 minutes que je suis sur l'ordinateur à galérer comme possible au niveau de la de technique entre guillemets, enfin bref, après c'est toujours comme ça de toute façon, donc euh, j'y suis habituée, donc <rire> c'est vrai que c'est toujours euh, un très bel outil euh, quand ça fonctionne. <rire> Alors j'ai essayé de lancer un direct avec Instagram sur mon ordi parce que du coup j'ai impossible de lancer avec Facebook sur, euh, euh, sur l'ordinateur. Ça voulait absolument euh, rien savoir. Donc quand c'est comme ça, bah, plomber. <rire> Alors... Ouais non, bon ça marche pas sur Instagram. C'est pas grave s'enregistre, c'est le principal. Donc euh, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour euh, cette euh, masterclass euh, sur la charge mentale et comment en fait réussir. Il t'en veut ton ordi aujourd'hui. Oui <rire> Je crois qu'en fait il se dit non non mais moi là je bosse trop en ce moment. <rire> Donc en fait là je suis en live avec euh, mon téléphone. Sur Facebook, et d'habitude, en fait, je devais mettre euh, mon ordinateur sur Facebook. <rire> Coucou Jolie, j'espère que tu vas bien. Je devais mettre euh, donc mon ordinateur avec Facebook et mon téléphone avec Instagram pour euh, bah, que, selon les pères, voilà, selon où sont les gens, euh, de, de pouvoir avoir accès euh, directement à, à la vidéo et à la masterclass. Et en fait, euh, bon, le téléphone, l'ordinateur a pas voulu, donc euh, bah, j'utilise que mon téléphone, mais. Euh, voilà, on est en plus petit comité puisqu'on est euh, sur, euh, que sur Facebook, du coup. Mais euh, ceci dit, ça va très bien, très bien se passer. <rire> euh, donc, euh, voilà, je disais. Bah déjà, j'espère que vous allez super bien. Euh, moi, je suis très en forme. Euh, C'est super parce qu'en fait, pour vous dire... J'ai euh, Monsieur Cocotte qui est carrément euh, parti avec Juliette et Eden euh, faire euh, euh, voilà, aller se balader. Bon je sais qu'il est 21h15 quasiment, mais ils sont partis se balader pour que euh, moi je puisse euh, donner en fait cette masterclass euh, dans le calme avec un bébé de 4 mois qui euh, n'est pas euh, en train de pleurer à côté de moi. Voilà. Il a tété, il était quasiment en train de dormir et tout, mais ils sont allés se balader puis ils rentreront euh, tout à l'heure. Donc euh, bon c'est assez euh, assez cocasse quoi, hein, pour la petite histoire de la masterclass charge mentale. Euh, voilà, alors déjà je pense que vous êtes pas mal dans l'assemblée, la, dans enfin voilà, dans la tribu, à me connaître. Euh, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc euh, voilà, moi je suis Carole, je suis maman de quatre enfants, je suis entrepreneuse, présidente d'une association Zéro Déchet, euh, je suis également bah, femme euh, et bah, toutes ces casquettes, je les gère au mieux avec euh, bah, bah aussi toutes les difficultés que ça peut voir et puis ben, là l'année qui est passée avec le confinement il y a eu énormément de choses que j'ai que j'ai revu enfin que j'ai revu du moins qui m'ont qui m'ont tout de suite mis un peu dans le côté de m'adapter en fait je me suis rendu compte qu'on était capable de faire preuve d'une grande d'une grande adaptabilité et qu'on arrivait énormément euh, tous les jours ben, à, à se dépasser, en fait, à dépasser nos limites, que ce soit euh, dans l'organisation, que ce soit dans la, la gestion, euh, bah, par exemple, là, euh, avec les enfants, enfin, il y a quand même eu énormément de choses, et en plus, moi, depuis toute petite, euh, j'ai une euh, sorte d'injonction que j'ai réussi à dégommer, donc euh, je suis super contente, mais euh, c'est une injonction que j'avais par rapport au fait que euh, lorsque j'ai décidé de devenir maman, je me suis dit ben, donc il y a quasiment 9 ans de ça. Euh, c'était il fallait que je fasse un choix en fait entre euh, ma maternité, mon choix de devenir maman ou euh, aussi le côté professionnel et c'est ensuite que j'ai découvert le côté gestion de la maison je ne savais pas encore avant d'être maman tout ce que ça pouvait représenter donc euh, voilà j'ai sauté les deux, pieds, les deux pieds joints dans cette aventure et, euh, et en fait un enfant ça va deux enfants bon ça commence c'est pas bon, toujours trois là vous vous dites non mais alors il ah, y, y a du niveau mais alors quatre Comment vous dire que je suis devenue une experte en beaucoup de... Enfin, tout ce qui est organisation, euh, gestion du temps, parce que clairement, en fait, je suis énormément focus quand je me mets à faire quelque chose, puisque bah, il faut que... Moi, j'appelle ça maintenant, je suis en, en one shot. <rire> ça veut dire que quand je fais quelque chose, je prépare énormément en amont, mais ça, je vous en parlerai dans la, dans la suite de la masterclass, mais voilà, pour vous dire que c'est des toutes ces casquettes, je les connais très bien, je sais qu'elles font partie de vos vies aussi, parce que en fait on peut avoir des problématiques différentes mais en règle générale euh, il faut quand même se l'avouer euh, ça se ressemble énormément donc déjà ce soir, moi mon objectif c'est de vous apporter en fait euh, bah, les astuces et ce que moi j'ai mis en place dans mon quotidien pour que vous vous puissiez euh, bah les mettre en place tester, voire déjà expérimenter si ça vous correspond et si ça vous correspond, bah ce serait génial euh, si ça vous correspond pas parce que ça peut arriver aussi si ça vous correspond pas, tout simplement de vous dire euh, bon, bah ok, j'ai testé il y a peut-être un petit quelque chose que je peux euh, amener différemment pour que ça puisse euh, se faire chez moi si, euh, si en tout cas il y a, y a besoin chez vous de, de faire des des modifications euh, ou des petites choses euh, voilà, différentes. Donc, euh, aussi, je préfère tout de suite vous dire, parce que en fait j'ai un peu peur d'oublier après, euh, je vous ai préparé un livret, euh, vraiment, euh, c'est ma pépite du jour, euh, je vous ai préparé un livret avec tous les points dont je vais vous parler là, euh, que vous allez pouvoir euh, directement télécharger et que je vais vous envoyer par, euh, par mail. Donc, euh, je vous mettrai le lien euh, tout de suite euh, dans les commentaires si j'arrive à faire ça. Bon, je... Ou peut-être à la fin de la masterclass, je viendrai mettre en commentaire le lien pour que vous puissiez euh, télécharger le bouquin. On va faire comme ça, parce que j'ai déjà 10 minutes de retard, alors si je commence à te toucher, ça ne va pas aller <rire> Alors déjà, pourquoi le sujet de la charge mentale bah, Comme je vous disais, hein, je pense que euh, clairement, bah, avec euh, mes différentes casquettes, euh, il a fallu que je mette euh, bah, vraiment des outils dans mon quotidien euh, qui soient hyper pratiques, faciles et euh, qui puissent euh, être rapidement, enfin euh, qu'il puisse y avoir rapidement des résultats. Donc euh, ça, pour moi, c'est très très important que ce soit des choses simples rapide et efficace. Je crois que c'est mes trois mots d'ordre, c'est euh, vraiment comme ça que je vois les choses et c'est en tout cas pour moi très important. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est euh, au niveau de la charge mentale, euh, c'est euh, très très lié à nos routines parce qu'en fait on est des personnes, euh, l'être humain a besoin de routine, il aime, il aime ça, on aime ça, même si des fois on aime bien la casser cette routine mais en tout cas on aime les routines et clairement euh, bah, des fois ces routines où nos quotidiens nous emmènent à euh, de la colère, de la frustration, de la fatigue. Euh, et en fait, clairement, ben en fait, toutes ces routines qui sont à la base faites pour nous rendre service, pour que justement, on soit rassuré et qu'on aille plus vite dans nos journées et dans la suite. En fait, moi, j'appelle ça la, la suite des événements, la suite de la journée. Et ben, euh, plutôt que de nous rendre service, ça va avoir l'effet inverse. Et en fait, comme je vous disais, ça développe euh, des sentiments, des émotions qui vont être euh, bah, plutôt compliquées à gérer, puisque ça va nous mettre en énergie down, en énergie basse. Et c'est là qu'il va falloir ensuite trouver euh, des énergies plus hautes pour essayer d'équilibrer le tout. Et donc on joue un peu à l'équilibriste. Donc clairement, euh, quand les routines deviennent source d'énervement, de fatigue, de colère et que euh, vous en avez juste ras-le-bol, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment vous dire, bon, voilà, bah il y a quelque chose qui ne va pas stop. Euh, et c'est là qu'il faut avoir en tête que lorsque ce phénomène se produit, c'est à nous, en fait, de changer notre positionnement. Ça veut dire que, clairement, il faut avoir en tête qu'en faisant euh, les mêmes choses, euh, il va y avoir les mêmes résultats c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça c'est logique en même temps mais super exemple que je vous donne là euh, moi par exemple le week-end ou le mercredi enfin en tout cas quand je suis en journée off euh, j'ai pour habitude et ça depuis toute petite et je l'ai parce qu'en fait ma maman faisait pareil donc en fait euh, le cerveau a beaucoup travaillé de cette façon là et en fait, clairement, euh, je, je me lève le matin, hein, je prends mon petit-déj, euh, je, enfin, je fais mon petit-tripot et puis après les enfants se lèvent et là, euh, clairement, je vais basculer, je vais m'occuper des enfants, je vais habiller les enfants, enfin voilà, on habillage, euh, ensuite il va y avoir... Euh, euh, bah le... voilà, on débarbouille tout le monde enfin, hein. après je vais passer à la phase où euh, débarras... on débarrasse on vide la vaisselle on fait le ménage et tout et en fait je me retrouve des fois à 10h30, 11h encore en pyjama avec Eden qui a déjà fait sa sieste du matin à me dire non mais c'est pas possible j'ai même pas eu 5 minutes pour moi là la maison, est... les enfants sont nickel la maison est ok mais euh, bah, clairement euh, le manger est pas prêt enfin, ouais, hein. vous, vous connaissez aussi bien que moi ce phénomène et bah en fait, euh, c'est là où je me dis, bah, concrètement, à faire ça, bah, si je continue, j'aurai toujours cette colère et cet énervement parce que je ne me suis pas occupée de moi. Mais si, si je continue, bah, ça va faire toujours la même chose. Mais le pire, et vous savez quoi, le pire, ce qui est le pire C'est qu'en fait, si je ne réfléchis pas et si je ne casse pas ce point d'ancrage en fait, qui est en moi, et ben bah, automatiquement... Je vais à chaque fois refaire ce truc, qui va à chaque fois m'apporter de l'énervement, etc. Mais euh, voilà. Donc en fait, il faut vraiment avoir conscience. Et quand on commence à mettre le pied dans ce schéma d'automatisme qui nous mène à la colère et à l'énervement, se dire oh, là, oh là là là là, là je laisse ça comme ça, même si c'est voilà, le gros bazar et tout, moi je lâche prise en fait sur ça. Je vais prendre soin de moi, je profite de la sieste d'Eden et que les enfants ben, soient aussi à se laver, etc. pour me laver, m'habiller et puis je fais le ménage après. Parce que du coup, eh ben, ça, ça crée de la frustration aussi de jamais avoir le temps, euh, même 5 minutes, le temps de se brosser les dents et, et juste euh, de, se, de se laver en fait. Donc... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Dites-moi dans les commentaires si, euh, si vous voyez, vous me faites un petit pouce, si vous voyez euh, ce dont je vous parle. Euh, mais en tout cas, c'est hyper important. Et il faut savoir en fait, autre chose par rapport à nos quotidiens, c'est que la réalité de nos quotidiens, moi j'appelle ça mes obligations. En fait, c'est notre quotidien de, de femme, de maman, de, de, de personne adulte, en fait. Euh, peuvent se mettre euh, dans une routine où on a l'impression qu'on court toujours contre la montre et que c'est fait d'obligations. Donc C'est un peu comme si on portait notre sac de rando. Euh, donc en fait, on porte notre sac de rando qui, selon le nombre d'obligations qu'on a, bah, est de plus en plus lourd. Et en fait, clairement, si on n'a pas des super euh, boosters d'énergie, eh bah, ben on tombe un peu, quoi, c est, c est, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est quand même hyper important de bien avoir en conscience. Et en fait, à partir du moment où ça se met en place, cette routine automatique qui vient nous amener euh, des pas des mauvaises choses. Parce que en fait, si on ressent euh, par exemple des fois de, de l'énervement, de la colère ou... Euh, c'est juste pour nous envoyer des signaux, c'est pas, pas mauvais, donc euh, c'est tout à fait... Euh, c'est ça Julie, être flexible, c'est tout à fait ça, mais en ayant conscience en fait qu'à partir du moment où on répète un schéma automatique qui nous emmène sur de la colère, de la frustration, c'est que euh, clairement nos émotions nous, nous, nous amènent à ce qu'on se pose des questions et pas juste à s'énerver autour de nous et à pester et à dire oh, « j'en ai marre enfin, ». Voilà. Euh, il, faut, il faut apprendre en fait aussi à comprendre nos émotions. Nos émotions sont faites pour nous envoyer des messages en fait. Donc c'est important de ne pas juste parce qu'on est dans un schéma automatique euh, d'y aller euh, tête baissée et bah, de, de s'énerver ensuite. Quoi. Alors là je vais vous donner 5 euh, conseils directs euh, pour tout ce qui est ménage et rangement parce que je sais clairement que cet aspect de charge mentale, bah, elle est liée aussi, comme je vous disais, moi j'ai découvert ce truc euh, de la charge mentale, donc on a enfin réussi à mettre un nom dessus, mais c'est aussi venu avec euh, en gros le nombre d'enfants qu'on qu a, qu a à la maison et la gestion de la maison depuis qu'on est propriétaire, parents, euh, enfin clairement quand j'étais. Euh, Jeune adulte euh, étudiante, ou même quand j'avais une vingtaine d'années et que euh, j'avais que moi à m'occuper, même si on avait un loyer à payer avec Monsieur Cocotte, qu'on avait des factures et tout, j'avais pas de charge mentale. Enfin, C'était <rire> Fiesta et enfin voilà, c'est. Euh, je ne sais pas, ce comme on dit. Quoique quoi, j'ai soufflé euh, une de mes bougies hier, enfin une bougie supplémentaire hier mais j'ai toujours 25 ans, donc euh, moi ça me va très très bien, donc les cinq conseils, vraiment pour vous c'est, euh, premier truc, désencombrer un maximum vos intérieurs ça c'est un truc, Allez vers le minimalisme, Peux, ne cherchez pas à faire du minimalisme euh, à, à outrance, mais juste euh, intéressez-vous à la façon dont on peut désencombrer, parce qu'en fait tout les choses que vous n'allez pas avoir chez vous, et eh bien déjà, euh, c'est des choses qui vont pas être à des petits bibelots qui vont pas être à nettoyer. Euh, des, des surfaces, moi je sais que j'ai par exemple des étagères à la maison. Il y a une lampe, une plante, euh, c'est hyper rapide quand je dois faire la poussière par exemple. Euh, D'éviter aussi euh, euh, ben, le trop en fait, le trop de vêtements, trop de vaisselle, trop. Enfin, ça nous, ça nous encombre énormément. Imagine, moi je vois par exemple le dressing. Euh, le dressing des enfants, j'en en ai quatre. Euh, vous savez aussi bien que moi que les enfants grandissent vite. Donc en fait, c'est très régulièrement qu'il faut refaire le check-up des dressings des enfants. Mais clairement, heureusement qu'ils n'ont pas des dressings de dingue, parce que je deviendrai, <rire> je deviendrai folle. Vous imaginez même pas la tête de mon bureau en ce moment. Mon bureau, qui, enfin c'était mon ancien bureau, mais à l'étage, clairement... Euh, j'ai fait le tri juste après la naissance d'Eden pour les dressings de tout le monde j'ai pas eu le temps encore de mettre en vente ou de donner, Enfin, j'ai pas eu le temps de faire le tri mais enfin, mon dieu, alors que clairement les enfants ils ont une liste au niveau de dressing qui est très restreinte, mais multiplié par 4 ça donne un truc de fou et donc vraiment, euh, désencombrer un maximum c'est pas la peine d'avoir euh, 4 louches dans sa cuisine enfin... Ça, ça encombre vos placards, ça encombre euh, ce qui encombre vos intérieurs, encombre euh, votre, euh, votre espace euh, mental, clairement. Ensuite, arrêtez d'aller dans tous les sens. Il faut prioriser, vraiment. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, j'ai fait ça euh, dans Définir euh, des, les objectifs aussi sur un épisode de podcast euh, sur l'importance de prioriser. Donc, en fait, vous, vous faites un tableau avec une case ici euh, urgente Urgent et pas important, urgent, important, important, urgent et urgent pas euh, et important non urgent. Et en fait, ça va vraiment vous définir ce qui est hyper euh, urgent à, des, fin, à, à ce qui ce que vous devez faire là aujourd'hui. Et moi, en général, ce qui est hyper euh, urgent et important, je reste sur trois euh, trois focus euh, parce qu'en fait, euh, le cerveau intègre. Très bien le chiffre 3 et qu'au delà du chiffre 3 déjà euh, bah, on risque euh, bah, d'être en échec et de se dire oh j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui et euh, bah, déjà à partir du moment où on fait ces trois urgents importants par jour euh, bah, je trouve que concrètement on, on est déjà super bien quoi euh, ensuite optimiser son temps Pour moi c'est quelque chose que je fais forcément beaucoup par exemple je me fais un soin visage tout en pliant le linge avec Juliette qui est dans le bain voilà quelque chose... Euh... Oui, Julie. Alors, j'ai plus le nom comme ça en tête, c'est pour ça que je voulais pas... <rire> je, voulais... je crois aussi que tu as raison, mais euh, voilà, je ne veux pas euh, euh, dire, de, dire de bêtises, j'ai plus le nom en tête. Mais euh, clairement, le fait de d'être... Euh... Alors, c'est pas non plus multitâche, parce qu'il faut quand même rester focus et apprécier, par exemple, moi j'apprécie le soin que je fais, mais en même temps je vais me mettre un podcast, je vais plier le linge tranquillement, euh, Juliette joue dans la baignoire et c'est génial. Moi je prends du temps pour moi, j'ai mon linge qui avance et Juliette qui se lave. Euh, pareil, autre euh, astuce que moi je, je fais, par exemple pour faire des moments euh, manucure ou pédicure, eh ben, j'ai remarqué qu'en fait les enfants, même les garçons... <rire> Ils adorent quand je sors tout, euh, tout mon, petit, mon petit matériel et, euh, et on, se fait, on, on se fait un soin euh, des pieds collectifs. Quoi. Et, et en plus, ce que je trouve génial pour les enfants, c'est qu'on leur apprend l'importance de prendre soin de soi. Et qu'en fait, euh, c'est enfin, on est notre, enfin, notre corps, notre esprit, on... On est notre principal euh, euh, amour, enfin je sais pas comment expliquer, mais si, si nous on se donne pas de l'amour, ben faut, faut pas le, de... enfin c'est pas aux autres des fois de tout le temps nous en donner. Donc euh, oui bien sûr on est des êtres de, de connexion, mais c'est déjà à soi c'est important que nous on se, donne, euh, on se donne cet amour-là et de montrer aux enfants qu'on prend soin de soi et que des fois, oui, le lave-vaisselle, il peut attendre parce que, en fait, euh, juste prendre cinq minutes pour prendre soin de moi, m'habiller, me laver, avant de faire le ménage, par exemple, et eh ben, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, euh, vraiment, rester euh, sur, euh, sur ça. Euh, Essayer de, enfin Il voilà, faut essayer de vraiment prendre du recul. Je dis pas que c'est simple. J'en je, suis tout à fait consciente. Mais en tout cas, c'est quand même très très important. Et ensuite, se faire aider. Se faire aider, par exemple, là nous, quand Eden est arrivé, enfin, le, les quelques semaines avant sa naissance et les quelques semaines après, euh, clairement, j'ai fait le nécessaire et Monsieur Cocotte aussi. On a énormément débriefé, si je puis dire, avant. On a beaucoup discuté. On a... Euh, beaucoup, euh, euh, enfin, on a cherché toutes les solutions possibles euh, qu'on pouvait avoir comme soutien euh, notamment euh, bah, du soutien humain, euh, dans le sens où euh, on s'est dit, bon ben bah, voilà euh, par exemple quand monsieur Cocotte allait reprendre le travail euh, comment on peut euh, avoir quelqu'un qui m'aide par exemple le matin, parce que je sais que le, le matin, euh, le temps de réveiller tout le monde et puis d'amener les enfants à l'école c'est un moment vraiment très chaud et, euh, et ça m'angoissait énormément en fait, sachant que bah, Eden était vraiment tout petit, c'était un nourrisson de quelques semaines donc euh, c'était important pour moi qu'on trouve une solution en amont qu'on mette tout ça en place donc euh, vraiment, lorsqu'il y a des changements dans vos vies, euh, des changements importants euh, faut pas hésiter euh, faut aller voir partout où vous pouvez avoir euh, de l'aide dans vos quotidiens, donc nous ça a été une... une comment dire, une personne, une assistante de vie, enfin, en fait, je me suis dit, bon, bah, on n'a pas de personne proche à pouvoir venir tous les matins nous aider. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été, tout simplement, j'ai téléphoné au service de, de, de la CAF, et à partir de là, eux m'ont on euh, transmis euh, une association sur notre territoire qui fait justement de, de la, du service à la personne. Voilà. Donc des fois, il peut y avoir des choses, on n'ose pas. Mais en fait, euh, le, quand j'ai appelé, on m'a dit, ah « bah Oui, bien sûr, euh, bah on va vous mettre en relation avec euh, telle association qui s'occupe euh, de personnes euh, bah, dans, dans votre cas, euh, qui... » Euh, qui avait besoin d'un petit coup de pouce euh, bah, le temps de euh, 6-8 semaines. Et, et, puis, euh, et puis voilà. Et en fait, euh, ouf, quel soulagement en fait d'avoir une personne qui vient tous les matins euh, et vous aider à accompagner les enfants parce que votre mari, euh, bah, lui, reprend son boulot euh, euh, 15 jours, 3 semaines après la naissance de votre petit bouffe. Hein, c'est quand même... Euh, on ne on le, on le sait pas assez, mais vraiment, euh, c'est important. Vraiment. Ensuite... Euh, gros focus, comme je vous disais, la communication, c'est aussi de savoir anticiper. Comme je vous disais, avec Monsieur Cocotte, par exemple, avant la naissance d'Éden, on a énormément discuté, puisqu'en fait, l'anticipation nous a permis tout de suite de pouvoir euh, mettre les choses en place avant d'être euh, dans le jus, en fait. Donc, l'anticipation, hyper important. La communication aussi. Et un exercice qui est génial à faire avec ces messieurs ou en tout cas avec vos partenaires de vie, comme je le dis, c'est la mise à plat des actions quotidiennes mensuelles et annuelles. En gros, vous prenez une feuille, un crayon, vous vous posez avec votre moitié et là, vous listez absolument, mais absolument tout ce qui est nécessaire de faire sur... Euh, les journées du quotidien, euh, sur euh, bah, la semaine, sur le mois, sur l'année, mais tout Moi j'ai listé, il y avait euh, bah, une page recto verso, tout y est passé. Ensuite, clairement, j'ai me... dit, dit à monsieur Cocotte, bon bah écoute, voilà un petit peu notre liste de nos obligations de vie d'adulte, et, euh, <rire> et je lui ai dit, bah, moi je suis pas la seule, en fait, à vivre dans cette maison. J'ai aussi envie qu'on ben voilà, qu qu voit un petit peu comment on s'organise et comment on va s'organiser aussi avec la venue ben, d'un quatrième enfant. Et je pense que c'est vraiment Eden qui m'a... Enfin, c'est aussi la naissance d'Eden qui, qui m'a permise de, mettre, de faire cette mise à plat. Et enfin, je remercie déjà ce petit bout d'à peine quatre mois de de m'avoir fait vivre cette expérience. Et donc, on a tout listé. Et clairement, euh, je me suis dit, bah maintenant, on va, savoir, on va regarder qui fait quoi. Donc, on a tout listé. On a essayé forcément ess de trouver une équité par rapport à ce que... Euh, selon ce que aime l'un ou l'autre. Parce que voilà, il y a des choses... Euh, moi, il y a des choses que j'aime pas faire, bah, si Thomas, enfin, si Thomas l'aime faire, bah, autant que ce soit lui qui le fasse. Et puis, donc on a tout fait comme ça. Et puis, en fait, euh, nous, clairement, on habite en maison, on a, une, euh, on a des haies. Et euh, Monsieur Cocotte, donc Thomas, il est allergique. Moi, clairement, euh, je galère parce que bah, c'est trop lourd pour moi. Et euh, il me faudrait une semaine entière. Et donc, euh, on s'est dit, bah, ça, en fait, on délègue. On ne cherche pas, euh, ni lui ni moi avons envie, euh, ou ne pouvons en tout cas le faire, et eh ben on délègue. Et tout ce que, euh, voilà, on a regardé, bah, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on peut déléguer, euh, est-ce qu'on peut déléguer, comment, par qui, enfin voilà, on a tout checké comme ça. Et en fait, ça fait un bien fou aussi de pouvoir euh, bah, aligner en fait exactement. Et puis je trouve que c'est un très bel exercice aussi. Alors, je ne suis pas euh, ni forcément en féministe, enfin, je veux pas rentrer dans ces cases-là. Mais ce qui est quand même hyper important à ce moment là, c'est de montrer aussi, enfin moi en tout cas, ça a été un genre de, de révélation aussi de montrer ben, à mon mari ben, tout ce que je pouvais avoir à ma charge en fait et de le de voir clairement noir sur blanc aussi de sa part. Bah voilà euh, fin, tu, Là, tu peux clairement voir, parce que des fois, vous savez, quand les messieurs rentrent, euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai déjà eu, euh, sans forcément être méchant, hein, mais euh, ça pouvait être euh, bah, Oh, euh, oh bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, euh, bah, Les enfants sont en pyjama, enfin bref, hein. bon, ça, arrive, ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, mais encore, c'est de plus en plus rare. Mais voilà, ça arrive. Et euh, bah, à partir de là, ça pose aussi les choses. Parce qu'en fait, bah, on voit noir sur blanc tout ce qu'il y a à faire. Il euh, n'y a pas juste le lave-vaisselle à débarrasser une fois par jour. Enfin, c'est euh, utopique de, de penser ça. Donc, euh, je trouve que c'est important de, de pouvoir tout, tout mettre à plat. Et puis ensuite, pour votre quotidien, là, on va être vraiment dans le super concret. Utiliser un agenda. Donc, moi par exemple, euh, ça je pense que vous êtes beaucoup à le faire, mais moi j'ai mon agenda euh, sur mon téléphone qui me permet en fait d'avoir des rappels. Il faut utiliser les outils informatiques qui nous permettent de pouvoir penser à notre place. Tout bêtement, euh, l'outil, enfin euh, les smartphones, il euh, y a un agenda avec des notifications qu'on peut activer pour nous dire euh, dans deux heures, il euh, y a tel rendez-vous, il faut que tu partes à telle heure pour être à l'heure. Enfin, euh, clairement, faut les utiliser. Moi après on a dans l'arrière cuisine un, euh, comment dit, un calendrier familial mais là c'est vraiment plus euh, tout ce qui est euh, les anniversaires, les choses euh, plus familiales ou les rendez-vous aussi que je note pour que tout, tout le monde et que les enfants aussi puissent bien comprendre, bah, dans le cadre de dodo, j'ai rendez-vous chez euh, je sais pas moi, chez le dentiste ou autre. Mais en tout cas, utilisons les nouvelles technologies. Enfin, c'est quand même euh, euh, chouette de pouvoir avoir ça euh, dans nos quotidiens. Donc euh, vraiment, c'est hyper important. Euh, ensuite, la création des rappels. Tout ce qui est, euh, je dirais, euh, à fréquence égale. Ça veut dire que euh, tous les ans, vous savez qu'au euh, mois de septembre, vous avez envie que... Je sais pas, je, je prends un truc tout, ben, Au mois de septembre, vous savez que toute la famille euh, doit avoir son rendez-vous chez l'ophtalmo. Parce que c'est souvent le cas d'ailleurs pour toutes les familles. Donc voilà. Vous savez que l'ophtalmo, ben, avant de prendre rendez-vous, euh, il a six mois de délai. Enfin, nous, par exemple, dans notre cercle, c'est à peu près ça. Enfin, dans notre secteur. Et bien là, j'ai eu un rappel de mon téléphone qui m'a gentiment mis, euh, Carole, pour le, mois de, pour le mois de mai, euh, prendre rendez-vous pour septembre euh, chez l'Ophtalmo. Voilà. Et en fait, il faut absolument utiliser tous ces outils. Donc, euh, je les utilise pour euh, bah, prendre les rendez-vous médicaux. Je les utilise aussi... Euh, moi, j'ai des challenges euh, tous les mois à faire euh, en famille parce que je trouve ça chouette. C'est des moments de connexion. Je pense que je vais d'ailleurs en faire un livret parce que... C'est vraiment un outil que je trouve formidable. et enfin, On peut par exemple retrouver un mois où toutes les semaines, un membre de la famille va choisir un pays. Et en fait, on essaye voilà, de, de trouver euh, des petites vidéos sur internet avec euh, des, des, des petits dessins animés dans cette langue-là. Euh, là, on regarde la culture du pays. On va faire, euh, bah, par exemple, à manger un petit peu au niveau de cette culture. Enfin, Il voilà, y, y a pas mal de choses comme ça que je trouve géniales à faire en famille. Ça permet de nous reconnecter aussi. Et euh, euh, bah, tous les, toutes les choses très récurrentes, faites-vous des rappels. Euh, votre smartphone pensera à votre place. Et en fait, moi, c'est beaucoup comme ça que j'arrive à être focus aussi dans tout ce que je fais au quotidien. C'est de pouvoir... Toujours avoir, euh, ben en gros, euh, le plus possible dans le moment présent. J'ai pas besoin de penser qu'il faut que je prenne rendez-vous, euh, je le note, je mets mon rappel et en fait, euh, ça y est, je passe à autre chose. Donc euh, voilà, très important. Et la création des notes. Alors, moi, clairement, je pense qu'en 8 ans, j'ai à peu près. Euh, essayer le tout informatique le tout papier euh, les notes sur papier volant euh, j'ai à peu près tout testé et en fait clairement euh, moi j'ai des carnets de notes que j'utilise pour moi au niveau euh, développement personnel j'ai un livret aussi comme je vous disais pour les enfants où je mets euh, toutes les infos des fois qu'il peut y avoir sur les euh, comment dire, quand j'ai mon rendez-vous avec une, ma naturopathe, quand elle me dit, oh bah tiens, pour les enfants, telle chose, tel traitement ou autre, euh, ça peut être des notes comme ça que je fais. Il euh, y a énormément de choses que je, euh, que je note vraiment dans un livret genre pour les kids. Moi, j'ai mon livret euh, d'Eve Perso où vraiment c'est quelque chose, c'est euh, ma caverne d'Ali pour moi. Et je l'utilise énormément ensuite pour euh, bah, tout simplement pour vous repartager après euh, j'ai aussi bien entendu et c'est là où l'informatique et les smartphones refont euh, surface utiliser les notes de vos téléphones bêtement moi j'ai euh, clairement euh, ça m'a pris pas mal de temps, mais tout trier les notes, en fait, j'ai fait des sous-dossiers. Est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble Alors, bah dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Euh, une fois que le live sera fini, je vais faire un, un enregistrement de comment j'ai fait mes notes. Et je vous mettrai ça en vidéo, en commentaire. Comme ça, vous pourrez facilement revenir... Euh, revenir sur, euh, sur le replay et sur les commentaires pour voir comment comment je m'organise. Donc là, clairement, euh, dans les notes, moi, j'ai une note, euh, on va dire, principale. J'ai plein de notes, hein, vous, vous allez voir ça. Mais j'en ai euh, des principales sur le pro et le perso, avec euh, trois focus du jour, trois... Euh, importants, mais qui peuvent un petit peu attendre. Et en fait, après, tout le bas de la liste, j'appelle ça le fourre-tout. <rire> donc en fait, je mets tout ce que je peux avoir à faire, les idées, les trucs. Enfin, donc, euh, je euh, pose tout ce que j'ai dans ma tête, clairement, euh, mon smartphone et mon deuxième cerveau. Voilà. C'est euh, vraiment euh, un outil formidable et je pense qu'on n'a pas forcément euh, le... Alors, c'est pas l'habitude, parce qu'on a quand même nos téléphones souvent. Je pense qu'en fait, on ne sait pas, ou en fait, on n'organise pas euh, les notes. Ou on n'organise pas. Moi, je sais par exemple que toutes les photos de mon téléphone, euh, ben, ça devait être juste avant la naissance d'Éden. J'ai pris énormément de temps, dès que je me reposais, à trier toutes mes photos par album et tout. Mais en fait, ça m'a demandé un temps de dingue. Mais alors maintenant, mais quel bonheur et en fait, je pense qu'avec les notes, c'est la même chose. C'est qu'il faut trouver ensuite comment euh, faire. Euh, c'est pas... On, on sait comment faire des notes, mais juste si on ne les organise pas, bah, elles ne vont pas nous rendre service et il va y en avoir partout. Donc c'est toujours très important d'avoir aussi une visibilité claire. en fait. Euh, donc, clairement, euh, on est sur les fondamentaux pour votre euh, réduction de charge mentale. Ouais, ça se dit. Euh, sur l'anticipation la communication et l'automatisation tout ce qui est euh, rappel euh, c'est vraiment très très important donc euh, franchement euh, j'ai adoré pouvoir vous transmettre tout ça, comme je disais je vous ai préparé un livret, moi j'adore vous préparer toujours plein de, trucs, plein de choses comme ça donc je vous ai préparé un livret euh, je vous mettrai en commentaire euh, le lien pour que vous puissiez avoir le replay de ce live. Je vous mettrai aussi le lien donc pour télécharger ce livret qui vous retracera vraiment tous les outils et un petit peu plus. Et donc, euh, du coup, je voulais aussi vous, vous inviter au live. Euh, je ne sais pas si vous avez des dispo le midi ou autre, mais en tout cas, là, vendredi midi, j'ai décidé ça aujourd'hui, je suis quelqu'un de toujours très créatif. Et je fais un live euh, sur euh, le, enfin, un atelier pour prendre soin de soi et de sa famille au naturel. Donc j'essaierai de faire euh, Facebook et Insta pour, euh, en espérant que ça fonctionne. Euh, parce que là, je suis sur Facebook, Instagram n'a pas voulu de moi aujourd'hui. Enfin, c'est mon ordinateur qui a planté, mais voilà. Et euh, ce soir aussi, je vais vous présenter, parce que c'est... Euh... Mon gros bébé, enfin, j'ai mon bébé Eden qui est arrivé en 2021, mais j'ai mon bébé euh, professionnel aussi. Donc, euh, je vais vous partager ça euh, rapidement euh, aussi en lien. Et clairement, bah, en fait, ça y est, le Cocotte Club euh, va ouvrir. Il y en a certaines parmi vous qui connaissent déjà. Euh, donc, le Cocotte Club va ouvrir le 13 mai. Euh, je bosse, enfin, je suis à fond. Euh, vraiment dessus et clairement bah, je vous ai parlé de la charge mentale aussi parce que c'est un sujet pour moi qui est hyper important parce que je trouve que les femmes euh, sont on n'est pas forcément accompagné et en plus moi euh, pendant toute ma... que ce soit ma maternité ou ma vie de maman il y a eu des moments où j'étais vraiment euh, je vais pas dire pas bien mais j'avais l'impression d'être seule euh, J'avais ce sentiment de solitude où je me disais, vous savez, euh, cette expression qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et bien des fois je me disais, mais pourquoi je me sens aussi seule alors que, alors que je ne le suis pas, parce que bah, j'ai voilà, mes amis, ma famille, j'ai euh, les enfants avec moi, monsieur Cocotte, mais pourquoi je me sens aussi seule et c'est là qu'est née l'idée du Cocotte Club, pour, euh, bah pour qu'en fait on puisse avancer ensemble et que moi aussi je vous donne euh, un maximum d'outils pour euh, avancer et puis qu'on avance toutes ensemble. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le mot sororité, mais en tout cas pour moi, ça euh, ne me disait pas, euh, pas grand-chose avant. Mais euh, c'est de plus en plus quelque chose qui me parle énormément, euh, parce que je trouve que la connexion entre les femmes, euh, la transmission aussi, sur, euh, quand je vois par exemple des sujets, bon là je vous parle typiquement maternité, coucou <rire> je vous parle euh, typiquement maternité, mais par exemple sur l'allaitement, euh, c'est oufissime le, la cassure de, du partage et de transmission qu'il y a eu. Et... et et voilà, je veux, je veux pouvoir mettre ma pierre aussi à l'édifice en disant je veux recréer du lien entre toutes ces femmes, toutes ces mamans, qu'on qu puisse avancer ensemble quand on a des moments de doute, de, de peur ou de colère ou, ou juste qu'on est super bien dans nos vies et qu'on veut le dire à la terre entière, qu'on puisse à ce moment-là bah, savoir où partager tout ça. Et le Coco Club est fait pour ça. Donc clairement, si tu as envie de prendre soin de toi, que tu cherches, à trouver l'équilibre en fait dans ton quotidien, que tu souhaites prendre soin de ta famille, de ton entourage tout en prenant soin de la planète parce que vous le savez moi j'aime énormément mon mode de vie zéro déchet et pour moi c'est très très important et c'est à partir du moment où on peut prendre soin de soi, qu'on peut prendre soin de son entourage et ensuite qu'on peut aussi euh, bah, amener euh, notre... Euh, des petites choses qui puissent aussi protéger notre planète, notre environnement Ensuite, clairement, si tu veux reprendre confiance en toi, partager aussi avec une super communauté, eh ben, c'est dans le Cocotte Club. Concrètement, le Cocotte Club, quand même, pour vous présenter parce que c'est mon deuxième bébé 2021. Donc, vous euh, voyez, en fait, j'ai fait déjà deux bébés en même pas quatre mois, donc c'est génial. Euh, huit semaines pour prendre soin de vous, euh, définir vos besoins et les actions que vous souhaitez mettre en place. Et moi, je vous accompagne euh, vraiment pas à pas dans cette aventure qui est, qui est le Cocotte Club, donc en vidéo, chaque jeudi à partir du 13 mai, il euh, y a une vidéo euh, qui vous sera euh, directement dédiée dans un espace euh, rien qu'à vous, en illimité, donc euh, ça vous permettra d'avoir accès euh, vraiment bah, à vie sur, ce, sur les contenus. J'ai préparé beaucoup de bonus euh, qui sont en plus offerts, qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Mais voilà, je, je veux faire les choses euh, de bien et en partage, vraiment. Donc euh, c'est important aussi pour moi que vous puissiez euh, bah, vous déployer euh, vos, vos ailes de papillon, comme, euh, comme j'aime à le dire. Et clairement, c'est une expérience unique du développement et de l'écologie personnelle. Alors ça, c'est vraiment, euh, on en entend très très peu parler, mais vous allez voir, d'ici, je pense, quelques temps, c'est quelque chose qui va euh, exploser, c'est qu'en fait, le développement personnel permet une approche de euh, prendre soin, comme je vous disais, de vous, mais qu'en prenant soin de vous, bah, on prend soin de son entourage, euh, de sa famille, mais aussi euh, bah, de son environnement et de l'environnement. Donc c'est vraiment... Euh, une, une... déjà on va commencer par prendre soin de soi voilà et ensuite on pourra aller de fil en aiguille euh... enfin ouais de fil en aiguille <rire> découvrir un petit peu plus loin toujours pour découvrir en fait euh, tout ça donc comme je vous disais le cocotte club c'est un rendez-vous hebdomadaire donc euh, les vidéos vous seront envoyées chaque euh, jeudi et je vous mets le lien donc pour le replay alors voilà, je récapitule. Pour le replay de la masterclass, je vous mets un lien. Dans, vous allez arriver sur une page en fait que j'ai préparée euh, avec amour. Euh, donc il y aura le, le replay. Ça y est, 22 h arrive, le cerveau déconnecte. <rire> donc euh, clairement, j'avais dit, je, je, je, ça y est. <rire> <rire> je vais exploser de rire, mais tout va bien. Euh, donc, clairement, sur le lien que je vous envoie, vous allez retrouver le replay de ce soir. Ensuite, vous allez retrouver aussi le lien pour vous inscrire et recevoir le livret euh, dont je vous parle depuis le début de cette, de cette masterclass qui va ensuite pouvoir être gardé sur vos smartphones ou ordinateurs, ou même si vous souhaitez imprimer, et faire des notes, enfin voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais le but aussi c'est de vous apporter ces beaux outils et que vous puissiez les mettre au fur et à mesure dans votre quotidien. Essayez pas de tout faire en même temps, mais au fur et à mesure dans votre quotidien. Et à la suite de ça, vous allez découvrir aussi ce qu'est le Cocotte Club. Donc clairement, alors je sais que, euh, forcément, c'est quelque chose qui est payant. Parce que oui, le cocotte club me demande énormément de travail. Il faut, euh, comme on dit, euh, bah, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Des fois, j'aimerais bien, mais euh, bah, l'argent est aussi une énergie. Moi, je mets énormément d'énergie et d'amour à vous préparer euh, tout ce que je fais, tout ce que je vous partage. Donc, euh, bah, il faut, euh, c'est une reconnaissance aussi de, du travail que je fais. Euh, j'ai toujours eu cette injonction un petit peu avec l'argent. Vous allez voir, au niveau du développement personnel, l'argent, c'est vraiment une énergie. Donc, euh, moi, j'en parle. Là, je, je sors de ma zone de confort pour vous en parler euh, clairement. Donc, j'ai essayé de trouver un prix juste. Comme si en fait moi j'avais envie là tout de suite de faire du dev perso euh, j'avais envie d'intégrer euh, un club mais qu'il qu fallait euh, voilà trouver euh, euh, le prix euh, le prix juste donc là euh, de ce soir jusqu'à dimanche soir j'ai euh, décidé au lieu euh, de partir sur le prix de 495 euros au niveau du cocotte club je le fais à 350 euros, donc pour les 8 semaines d'accompagnement, en plus avec du bonus, clairement les bonus c'est juste topissime. Euh, il va y avoir euh, un podcast euh, enregistré sur une méditation guidée pour reconnecter à son enfant intérieur. Vous allez avoir un atelier pour, enfin euh, moi je l'appelle « On mange quoi ce soir » pour le côté organisation. On va pouvoir partager ensemble sur mes produits ménagers au naturel un e-book que je vous offre. Enfin, C'est vraiment, euh, je pense que clairement, j'aurais pu euh, facilement mettre le double au niveau du, de, du partage que je vous fais. Mais je veux aussi que ça puisse être accessible euh, vraiment. Donc 350 euros et je, je me suis organisée pour vous euh, à le faire donc en soit en paiement une fois ou en paiement de 66 euros six fois comme ça je sais que euh, c'est quelque chose qui peut être plus facile à intégrer dans les budgets parce que oui c'est aussi euh, quelque chose que je fais qui vient dans ma charge mentale de faire le budget de la famille donc enfin voilà donc je sais que 66 euros je trouve que c'est un prix euh, euh, un prix en tout cas euh, bah, que je trouve euh, en équilibre par rapport au partage que, euh, que je vous fais alors j'ai juste une petite voilà euh, donc euh, vraiment je vous invite à découvrir euh, sur la page là que je vais vous envoyer euh, euh, par, euh, par lien en commentaire à découvrir exactement ce qu'est la masterclass je vais ce euh, qu'est la masterclass exactement ce qui est le cocotte club. Vous allez retrouver sur la page euh, d'accueil euh, tout le programme parce qu'en fait le programme se définit donc en 8 euh, en 8 jeudis euh, les vidéos arrivent le jeudi soir dans votre espace et après vous avez en fait toute la semaine pour euh, aller à votre rythme découvrir cette, euh, cette vidéo que je vous partage et ensuite on peut en parler euh, euh, vous pouvez même me poser vos questions en, en direct sur le club privé, euh, sur le Facebook privé et euh, moi je vous répondrai soit en vocal, soit en vidéo, soit par message mais dans tous les cas vous êtes coaché aussi en direct euh, par, euh, par moi-même. Vous pouvez aussi avoir les, bah, la communauté, alors moi j'appelle ça les cocottes clubeuses, je trouve ça trop fun jusqu'au jour où on pourra peut-être se prendre un petit mojito ou euh, un petit spritz euh, tout, euh, tout ensemble mais... Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas Mais clairement, là, en ce moment, qui ne rêverait pas d'aller boire un verre en terrasse euh, Voilà, juste moment de déconnexion. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, mon deuxième bébé, c'est le cocotte club. J'en je, suis vraiment tout émue, vous voyez, j'ai rougi. <rire> et, euh, et en fait, euh, ben, je suis hyper fière de vous présenter. Le, le travail, le partage, et clairement, le Cocotte Club, c'est euh, tout euh, tout ce que j'ai pu mettre euh, en. C'est vraiment un accompagnement que je vous transmets sur moi, mes 8 ans. Euh, de, de tests, d'expériences de, de réussite, de challenges euh, de défis parce qu'il n'y a pas eu que, que des choses hyper faciles euh, mais en tout cas je vous partage tout ça, euh, je vous donne des outils concrets parce que souvent lors, lorsqu'on parle de d'ev perso et tout, je trouve que euh, ça peut être très vague et j'aime énormément moi avoir du concret ça veut dire que bah, clairement moi quand on me dit oh, c'est bien de prendre soin de soi Ouais. Alors, Carole, tu m'expliques comment on prend soin de soi Parce que moi, j'ai. Parce qu'en fait, comme je vous disais, le, nos, nos quotidiens sont tellement mis en mode automatique que si on n'a pas une info à nous dire, bah, écoute, tu sais quoi, le concret, c'est par exemple, selon ton emploi du temps, et ben bah, moi, par exemple, ma journée off avec les enfants, c'est le mercredi, et bien, bah, j'ai décidé que le mercredi. Euh, c'était la journée où on faisait le ménage à l'étage avec les enfants donc chacun participe au nettoyage de sa chambre par exemple, et que moi eh ben, c'était aussi le moment où je me faisais mon sans-visage et que euh, enfin, voilà, c'est un super euh, enfin et donc moi je veux vous emmener à définir tout ça avec vous en fait à, euh, définir, euh, bah, que, à définir le fait que vous, soyez, que vous êtes la personne prioritaire avant tout et c'est pas être égoïste en fait. Euh, c'est pas du tout être égoïste de prendre du temps pour soi. Et lorsqu'on est maman, de prendre du temps pour soi et qu'on veuille prendre du temps pour soi, seul. Alors des fois, moi je sais que j'ai un peu lâché prise sur le côté seul parce que par exemple là, Eden a 4 mois bah, clairement c'est compliqué, il a trop besoin de moi. Mais je sais que voilà, au fur et à mesure. Et puis là, je sais par exemple qu'au mois de septembre, avec mes sœurs, on a décidé que maintenant, euh, tous les ans, au mois de septembre, on se faisait un week-end euh, entre sœurs. Et l'année dernière, donc, je l'ai fait enceinte. Cette année, eh ben, je le ferai sûrement avec Eden parce qu'il aura encore quelques mois, mais il sera trop jeune Enfin, en tout cas pour moi, il sera trop jeune pour le laisser à Monsieur Cocotte tout un week-end sans qu'il soit à côté de sa maman, donc je ne veux pas le mettre en stress, je veux pas, je veux, voilà, ça ne me, me dérange pas, c'est un choix que je fais, mais je trouve que c'est très important en fait, de se mettre des moments off aussi. Euh, là je sais que par exemple, euh, clairement avec une copine, on veut se faire euh, euh, je pense 4-5 jours un petit peu en mode road trip sur euh, quelques chemins en Bretagne. Bah, là, bon, Eden est, est petit, donc soit je fais le choix de l'emmener avec moi, soit euh, bah, on décale peut-être à 2022 et puis on se fera ça euh, cœur entre copines. Mais c'est des moments, je pense, en fait... On sait, notre, notre nous, notre petite voix nous dit, « Oh, ça serait bien que tu... » ou « Oh, j'aimerais bien avoir deux jours pour moi. » Et en fait, on laisse ça de côté. Et enfin, il faut pas attendre dix ans, en fait. faut pas attendre dix ans parce que nos enfants ont besoin aussi, clairement. Nos, nos enfants, nos maris, nos, nos conjoints, nos partenaires de vie, enfin voilà. Les gens qui nous entourent ont besoin de voir qu'on prend soin de nous pour qu'ils puissent prendre soin d'eux et qu'on leur envoie ensuite toutes les good vibes et les, des énergies hyper positives. C'est que comme ça qu'on y arrivera et qu'on permettra. Enfin, clairement, bon, l'espace de. Ça fait huit ans que là, je, on va dire que je chemine. Ça m'a mis beaucoup de temps au démarrage. Et puis ensuite, après, euh, j'aime énormément ça. Ça m'apporte... Enfin, euh, je me fais coacher aussi. Hein. Euh, en fait, euh, euh, je n'ai pas peur de le dire et je trouve que ça hyper important. Euh, pour, euh, pour moi, en tout cas, c'est aussi la notion de partage. en fait Il y a des gens qui sont encore plus avancés en dev perso, en mindset sur, par exemple, le professionnel, parce qu'il y a des coachs, pour le domaine le milieu du, du pro enfin moi ça me ça m'éclate parce qu'à chaque fois que euh, j'ai tendance par exemple à baisser un petit peu en énergie paf vous avez euh, un, un petit booster là derrière vous enfin en tout cas voilà ça fait partie d'un de mes outils mais en tout cas euh, euh, il y en a il y en a énormément avant tout ça euh, donc va euh, bah, clore ce live malgré euh, voilà je suis je suis vraiment toute, euh, toute contente et pleine, euh, pleine de gratitude et d'énergie de partager euh, bah, le départ du cocotte club aussi et bah là là je fais ça tout de suite de vous partager les de vous partager le, le lien que vous puissiez avoir le replay avec euh, la à faire plusieurs choses en même temps faire des bêtises donc euh, que vous puissiez avoir le replay l'inscription pour le livret gratuit et pour retrouver en fait tout ce dont on a parlé ce soir et un petit peu plus et aussi découvrir ce qu'est le cocotte club euh, voilà je suis super contente de vous partager ça je vais vous laisser puisqu'après je vais retrouver euh, mes petits loulous et ben je vous souhaite une très très belle soirée je vous dis à bientôt merci j'ai été speed ce soir mais vous savez quoi, je le sais pourquoi euh, je me suis mise en ambiance avant, j'ai écouté de la musique d'ailleurs j'ai gardé les, les airpods avec moi et euh, pensez à la musique vraiment quand vous avez des moments de, de down un petit peu vous remettez une musique qui, qui, vous, qui vous guide moi j'adore, si vous ne connaissez pas moi, je suis grande fan des mush euh, up Alors, mush-up, ça s'écrit M-A-S-H-U-P, comme U-P, euh, en fait, mush-up. Et euh, j'aime énormément me faire des mush des années où euh, j'allais en pote de nuit, enfin euh, voilà, donc euh, dans les années euh, plutôt euh, 2010, quoi. Et euh, donc, je me fais des mush de tube 2010, et bah, à vous de trouver les vôtres. Mais en tout cas, ça me donne toujours des super good vibes. Euh, bah je vous remercie beaucoup euh, d'avoir euh, été avec moi et bah, je vous embrasse très très fort je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à très très vite euh, on se retrouve et puis bah, j'espère vous voir euh, dans le Cocotte Club euh, pour euh, une aventure encore plus grande et plus puissante que, que juste, euh, juste qu'une qu masterclass euh, de temps en temps euh, pour casser aussi un peu nos nos quotidiens, voilà bon bah, très belle soirée et puis euh, eh ben, on se retrouve euh, par-ci enfin voilà, <rire> je voulais faire des blagues mais je suis nulle en blague de toute façon je suis pas du tout quelqu'un qui fait des blagues autant en énergie je suis bien mais en blague je suis nulle bon, <rire> allez ciao